Bonjour Mario Mario. Avant qu'on puisse se combattre, j'aimerais me présenter. Je me présente, je suis Donkey Kong de la famille des Kong. Comme tu as pu voir en haut, c'est mon grand-père, Cranky Kong. Et je suis aussi le leader de mon de Dekakon. Je suis ami avec plusieurs singes de ce monde, comme Diddy Kong, Dishikon, Kong, Kiddy Kong, Funky Kong, Longy Kong, Shunky... Ah non, il est mort. Un million de Kong plus tard, Candy Kong, Tiny Kong et Sarko. Mais bon, il y en a plein d'autres que je pourrais citer. D'ailleurs, j'aimerais te poser des questions. Du coup, j'aimerais savoir où est mon respect. Kong, où est mon respect Je t'ai amené la gloire et le succès avec notre premier jeu, et maintenant, tu prends la tête à sauver des princesses alors que t'avais une miss au début. Et moi, j'ai rien de tout ça. Je n'ai même pas eu le droit d'un ton Kong Country 4. Où est Junior Où est mon rival King Kinkaru Où est mon respect de ta part Tu t'appelles comment déjà Je vais t'apprendre le respect, fils de champute